Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons aborder les boucles avec BASH. Donc, Les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à manipuler les boucles avec BASH en sachant répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une boucle Comment exécuter un bloc d'instruction tant qu'une condition reste vraie Comment exécuter un bloc d'instruction jusqu'à ce qu'une condition devienne vraie Comment itérer sur une liste finie de valeurs Comment interrompre le parcours d'une boucle Comment passer à l'itération suivante dans une boucle alors, tout d'abord, voyons ce qu'est une boucle. Alors, une boucle est une expression qui va encadrer un bloc de code que l'on souhaite exécuter plusieurs fois. Donc, on parle aussi de structure itérative. Donc, le formalisme d'une boucle donc, est généralement le suivant. Voilà. Donc, on va avoir une expression, donc une expression itérative là en l'occurrence. D'où, voilà. Ici, on va avoir donc, notre code à itérer. Voilà. Et ici, on va avoir donne justement pour fermer la boucle. Alors, sachant que expression hein, contient toujours, presque toujours, un test qui va définir la condition d'arrêt de la boucle. Donc comme on va le voir, avec Bash, il existe trois types de boucles qui sont for, while et until. Alors, voyons comment exécuter un bloc d'instructions tant qu'un test, ou autrement une condition, reste vrai. Donc, pour cela, on va utiliser la commande while. Donc, la syntaxe de la commande while, c'est celle-ci. Donc, while, on teste, voilà, et on retrouve effectivement tout ce qu'on a là donc ça c'est la syntaxe alors prenons quelques exemples pour illustrer ça donc on va prendre un premier exemple, dans ce premier exemple on va itérer sur une variable n tant que sa valeur reste inférieure à 5 et on va incrémenter ainsi la valeur de n à chaque itération donc, donc euh, je vais passer sur Tmux, ce sera plus simple voilà donc vim iterate.sh, bon, je vais l'appeler comme ça hein. Euh, le shibang ne sert à rien parce qu'on va le passer en argument de bash. Voilà, donc là j'initialise une variable n est égal à 0, while n inférieur à 5, d'où écho $n, voilà, n est égal et là j'incrémente $n plus 1. Voilà, et là je ferme une boucle. Voilà. Ok, et donc maintenant je vais tester, donc bash-tmp-iterate, ah, je vais me trompe, je ne l'ai pas mis dans tmp, pardon, donc bash-iterate.sh, voilà, et on voit bien justement que ça s'incrémente de 0 jusqu'à 4, pourquoi Parce que c'est tant que c'est inférieur à 5, donc 4 est encore inférieur à 5. Par contre, dès que j'arrive à 5, finalement, hop, on n'est plus dans la boucle car la condition devient fausse et ça s'arrête. Voilà, alors maintenant, donc voyons pardon, un deuxième exemple là on va utiliser la syntaxe while true qui va nous permettre d'itérer indéfiniment. On aurait également pu utiliser donc une autre syntaxe hein, qui est euh, la syntaxe de poids. Donc on va faire ça. Donc je vais virer ça. Voilà, donc while true, voilà, on va dire écho toto. Et on va mettre slip 1 pour ne pas être inondé de messages. Voilà. Ok, et donc comme tout à l'heure, je fais bash iterate. Et on voit que toutes les secondes, de manière indéfinie en fait, on va avoir ce message qui s'affiche. Ok, donc on l'arrête. Voilà, donc prenons donc un dernier exemple. Là dans ce dernier exemple, dans ce troisième exemple, on va voir comment on parcourt chaque ligne d'un fichier avec une boucle while en combinant notamment l'usage de l'IFS. Donc IFS c'est l'Internal Field Separator et la commande read. Donc comme tout à l'heure, voilà, donc pardon, on va mettre n qui est égal à 1, voilà, while, ifs est égal à read-r, line, d'où, printf, pourcentage 0,3d. Slash n. Voilà, donc là on lui passe le descripteur de format de type entier, donc là on lui passe l'argument, le premier argument entier, voilà. et là on lui passe donc la chaîne $line, là on va incrémenter, donc, n plus 1, donc on va incrémenter notre compteur n, voilà, donne inférieur slash etc slash password, voilà. donc finalement ce qu'on va faire c'est que, on va tout simplement itérer sur chaque ligne du fichier etc password et donc c'est ce que je vais faire, bah, en espérant que je ne me sois pas trompé, voilà et donc c'est effectivement ce qui se passe. Alors là c'est un peu bizarre car ici j'ai oublié le anti slash n. Voilà euh, de point .w voilà et donc effectivement là on voit bien que ça a itéré sur chacune donc des lignes et en plus de ça ça nous a mis l'index juste à côté. Ok, donc voilà pour ce troisième exemple. Donc voyons maintenant comment exécuter pardon, voyons maintenant comment exécuter un bloc de code jusqu'à ce qu'un test ou une condition devienne vrai. Donc fonctionnellement, il va s'agir de l'opposé de while. Donc pour cela, on va utiliser la commande until. Donc la syntaxe de until, c'est la suivante. Donc until un test, voilà, d'où un bloc de code. Donc, à exécuter. Alors, prenons un exemple donc, pour illustrer ça. Donc, dans cet exemple, on va reprendre notre premier exemple vu avec la commande while, et on va l'adapter justement à utile. Et on va s'apercevoir ainsi que la condition du test est, cette fois-ci, inversée d'un point de vue booléen. Autrement dit, euh, ce que l'on va faire, en fait, c'est que l'on va utiliser n supérieur ou égal à 5 quand on utilisait tout à l'heure avec while n inférieur à 5. Voilà. Donc, je réécris. Je vais sortir de tout ça. Voilà. Donc, je vais réécrire mon script, tac tac tac tac. Voilà, donc euh, on va mettre n est égal à 0, until n, donc supérieur ou égal à 5, d'où écho n, voilà, n est égal à. Bon, les points-virgules ne sont pas vraiment nécessaires, hein. hop, c'est plus par réflexe, voilà, ok donc là, pour le coup, donc, on va tester bash itérite.sh et on voit que ça marche exactement de la même manière. Tout à l'heure, souvenez-vous, en fait, on mettait while n inférieur à 5 pour avoir ce résultat. Et là, avec un chill, en fait, on utilise l'inverse de l'expression boolean. Donc n inférieur à 5, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 5. Donc voilà. Alors, voyons maintenant comment itérer sur une liste finie de valeurs. Donc là, il va s'agir de parcourir une liste finie de valeurs. Donc pour ça, on va utiliser la commande for et la syntaxe, c'est laquelle je vais fermer ça, voilà, et la syntaxe c'est for var in 1, 2, 3, 4, 5, enfin ce que vous voulez, voilà, do et donne. Ok, donc prenons quelques exemples, donc on va prendre le premier exemple, où dans cet exemple on va itérer sur la séquence numérique de 1 à 5. Voilà, donc ça va ressembler très fortement à ce qu'on a écrit là, donc du coup je vais copier, hop, j'enlève tout ça, donc je colle ce que j'ai tapé, voilà, et juste je fais un echo $var. Voilà. Et donc donc là maintenant je l'exécute bash iterate.sh et on voit que pour le coup effectivement ça traverse bien toutes les valeurs de 1 jusqu'à 5 donc prenons un deuxième exemple où là bien que nous ne les ayons, pardon, nous ne les ayons pas encore vu il est possible de remplacer la liste par une expansion d'accolade voilà donc sous la forme sous cette forme là voilà 1 jusqu'à 1 voilà, jusqu'à 5, donc ça va vous affranchir finalement d'avoir à taper tout ça, car bon, de 1 jusqu'à 5 encore c'est faisable, mais imaginez, il aurait fallu aller jusqu'à 100, ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué donc là c'est ce qu'on va faire, donc tout simplement on va remplacer ça par l'expansion d'accolade 1 jusqu'à 5 et on va voir que ça fait donc le même résultat paf euh, pardon j'ai dû me tromper Voilà, donc on voit qu'on a précisément le même résultat. Alors, voyons maintenant comment on va sortir d'une boucle avant sa fin. Donc, pour cela, on va utiliser l'instruction break. Donc, prenons encore une fois un exemple. Donc, dans cet exemple, on va créer une boucle infinie dans laquelle on va demander à l'utilisateur de saisir un code de sortie. Si ce code est égal à 1, 2, 3, 4, 5, alors la boucle est rompue. Sinon, elle continue tant que la saisie n'est pas correcte. Donc, je reviens à mon exemple... Voilà, je vide tout, donc je fais une boucle infinie, while de point, tout à l'heure on l'a vu avec la syntaxe true, maintenant on peut l'avoir avec la syntaxe de point, echo-n, donc entrée un code de sortie de point, voilà, read code, et là on teste le code avec l'opérateur égal si c'est égal à 5, alors à ce moment-là tu sors grâce à l'instruction break, voilà, donc Là pour le coup donc on peut tester. Donc bash iterate.sh 4 il me redemande 3 il me redemande 5 normalement il me redemande voilà 1 2 3 4 5 et là il ne me redemande plus il sort bien Ok, donc là on a vu comment on sort d'une boucle, donc avant sa fin, maintenant on va voir comment on passe à l'itération suivante, donc sans parcourir le restant d'un bloc. Donc pour cela, on va utiliser l'instruction continue, voilà, et on va prendre un exemple, où dans cet exemple, on repart finalement de ce qu'on vient de voir en fait, dans l'exemple précédent, sauf qu'au lieu de rompre la boucle, si le code n'est pas correct, on passe à l'itération d'après en sautant la ligne qui va afficher « code de sortie incorrect voilà. ». Donc je reprends donc, mon code, voilà, donc « entrer un code de raccourci », car là, l'idée, c'est plus de sortir, mais c'est plus de faire un raccourci. Voilà, read code. Voilà. Et si mon code de raccourci, il est toujours égal à 1, 2, 3, 4, 5, à ce moment-là, je dis passe à l'itération d'après. Sinon, passe code de raccourci. Raccourci incorrect. Voilà. Ok. Et donc, voilà. 4, code de raccourci incorrect, code de raccourci incorrect, voilà, etc. 1, 2, 3, 4, 5, et là, on voit qu'il ne me dit plus code de raccourci incorrect. Voilà. Donc, c'est fini pour cette présentation. Alors, retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples, et encore plus de contenu sur https https.codeur-skills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.